I'm um. À l'occasion de cet atelier relatif au management de la performance, j'ai pu partager l'expérience Ségos en ce qui concerne l'accompagnement des transformations de différentes pratiques, à commencer par la réinterrogation profonde, la pratique de l'entretien d'appréciation, et puis la mise en place progressive d'une culture du feedback dans de nombreuses organisations. Alors, ça a été l'occasion de repartager quelques convictions, à commencer par la nécessité de bien segmenter et désamalgamer les processus, avec d'un côté un processus de management qui a vocation et qui s'appuie donc sur la pratique du, du feedback continu et qui a vocation à être un levier de développement et d'accompagnement de l'évolution des compétences nécessaires dans des contextes de transformation. Et puis un autre processus qui est un processus RH qui consiste à euh, bah, apprécier euh, la contribution d'un individu et en fonction de ses appréciations, euh, décider euh, des éléments de carrière, de rémunération, de promotion. Donc premier enjeu, hein, selon nous, des amalgames et des processus, indépendamment du fait que certaines entreprises vont très loin dans, dans, dans la logique en supprimant purement et simplement l'entretien annuel d'appréciation. Puis ça a permis également de, de partager sur une, une autre conviction avant de développer cette culture du feedback continu, la nécessité de travailler d'abord et avant tout sur les postures managériales, sans quoi finalement euh, la pratique du feedback continu peut aussi avoir ses effets pervers si elle n'est pas pleinement euh, maîtrisée.